Bonjour à tous, j'ai la grippe, oh, je suis malade, regardez, je, je ressemble à rien, euh, ben voilà, je, je suis malade, mais, euh, attendez, la tête tourne, mais si je suis malade, c'est pas pour rien, c'est un petit peu parce que je l'ai cherché, j'en ai conscience, euh, en fait, je ne tombe quasiment jamais malade, je pense que mon bon, généraliste, je ne le vois euh, qu'une fois par an et encore. Mais en général, quand je tombe malade, c'est parce que j'ai tiré un petit peu trop sur la corde. Vous connaissez ces moments-là où euh, vous vous donnez à fond, vous vous donnez à fond et euh, avec beaucoup de passion. Et euh, que ce soit avec contrainte ou justement avec passion, on se donne à fond, on tire sur la corde, on, on réclame beaucoup de notre corps je vais me coucher tard, je travaille très, très très fort et à un moment donné le corps bah, il dit, euh, bah, fais sans moi quoi. Moi, ça ce sont des moments qui m'obligent à, à me reposer maintenant voilà, c'est mon corps qui me dit stop j'ai pas le choix et, euh, je l'ai un peu cherché, c'est ma faute c'est sûr et je pense que dans beaucoup de cas, la maladie et euh, dans beaucoup de cas en tout cas en ce qui me concerne mais je sais en ce qui concerne beaucoup d'autres gens aussi la maladie est juste un juste retour d'un excès qu'on a, euh, qu a fait précédemment et on en paye le prix. Donc là je vais me reposer, j'ai mal à la tête, et je verrai demain et je vous vois demain et je vous souhaite euh, une bonne journée. Et euh, eh ben, bisous à tous, ciao.